Bonjour, bonsoir à la famille, avec plaisir nous rentrer à la CAEO pour capable vous faire une nouvelle émission. Ça va mal, ben oui, ça va mal parce que vite l'homme, ou vous domine la gym. Ben oui, parce que il y a deux vidéos qui a circulé dans la soirée du 9 octobre 2022. Eh bien, si vous regardez les vidéos, ça vous ne comprenez rien.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 Ok. Mm. Oh, wow. excusez. Wow. oh. Oh, oh, oh. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Ça importe là. Oui. Vous prenez ça pour nous encore. Vous prenez ça pour nous. Oui. quand Oui. Voilà. Ça oui. Oui. On va prendre t'en temps, salut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 Moun sa yo pas capable vivre. En pile nan yo qui te zon nan, yal nan l'autre zone. oh vite l'homme. Est-ce que, c'est toi qui est Lucifer sur terre, te gen en pile moun qui te Moi pimal? Mouemando yon tikras conscience. Mouemando yon tikras mensuétude. dis jodi ala, kom wab senti ou pou esse ou même qui a la base de tout crime sa yo, pou on seye de cannibale entre yon kote, pou yon touye. On moun qui dans l'âge comme ça les fini au kidnapper l'autre là yo, la yo ale avec lui moi je pense que c'est trop révoltant et peuple haïtien Ariel parler avec nous même les nous pas non branche Ariel il dit nous caler nou, faut que e nous parce que bagay là il pas capable de continuer comme ça moi attristé oui suis attristé et je pense que moi gen raison pour m'attrister parce que sacrivé là li trop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 Vous capable de penser qui ne peut pas venir comme ça je Moi, quand je suis de la le 10 h du soir, je ne à la, même grand journée, on ne peut pas passer dans la zone ça. Haïti, qui m'a fait payer Je suis un monde qui font un commentaire qui dit, Haïti est battu un grand monde. la là pour le monde des grands mondes pardon. Il pas well. ça. Haïti n'a pas ça. En tout cas...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 et qui là, qui est au même tour que qui au bout, addict, est au bouquet, avec la situation. Ma plus chance pour nous faire notre familles, ma plus chance parler avec Blanc, qui parle avec pour nous faire des choses. Ma bonne idée, plus ou moins, de... Voilà. Là, il y a regardé, gens qui commencent à se réunir là. Donc, réunion sur réunion qui fait, normalement, qui se des DAP là, en 3 heures.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 permettre que et, et, et combattre la sécurité et permettre que la vie a reprendre peut-être que l'école ouvre et devant ça que Haïti fait Très certainement n'y a pas et approbation a pas une approbation et sur le plan local c'est pas tout le monde qui d'accord il y monde qui qui une opinion différent même si capable de bénéficier de ça quoi fait là mais opinion différent qui ne que, y, qu que y a pas d'accord avec l'idée que pour étranger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 je suis bah, capable normalement... ici. Bah, ici, so, de voter. Je suis capable de voter. Je suis capable de voter. Je suis capable de voter. Je suis capable de voter. Je on capable que voter. Je suis capable de voter. il suis a de capable de voter. Je suis là de voter. Je ça, capable Je suis capable que Je capable au dessin de la oube manifester, il y a un règlement il a et il y a des autorisations. Et... Il y a un autorisations... Il y a des autorisations... Il y a un autorisations... Donc, on y a Parce que devant côté le côté de l'Opalea, il y a l'autre monde qui est déjà là, qui sont en rendez-vous avant nous. Et qui sont certainement en manifester eux mêmes donc, tout le monde, li fini et dans leur pas là. Ils sont là, le groupe là, ils sont là, ils sont et même, ils sont là, de sont là, ils sont là, le sont là, ils sont les ils sont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 et puis je, et oui. Il a... Je ça de Vous voulez tout voir pour tes spectacles à la Mais oui, pas que vous Voilà, ça un petit oui. Et voilà. Vous bon, me tiendrez, vous devant camion là, voilà.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 contre euh, le gouvernement Biden qui a continué par le euh, régime de facto euh, autorisation pour les bloquer pour gré Ok. Et qui çà, donc, mais ça ça, ça, nous, m'a dit de en fait. PM Ariel tout pour fondement de l'administration de les Nations Unies. les des communautés qui sont à prévenir d'elles, pour prévenir d'elles, pour combattre la sécurité, pour l'école ouverte pour gaz aller, et, et ça que, ce qui Est-ce qu'il de, de ça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 avec la situation de crise politique qui est liée actuelle. Donc nous croyons que nous parlons parler avec l'autre monde, et nous dire avec plus d'étrangers qu'il y a, parce que les qui ont l'autre motif que peut-être que nous ne pas. C'est certainement, il y a besoin d'expliquer avec les spectateurs de la raison que y a un faire. Mais pour M. David Dier, qui fondait Beyond Borders, l'organisation de ça, il y il est peu à que concernant les demandes qui y fait sous question et sur sur par exemple pour lui concours pour une combattre et sécurité à monsieur David dit qu'il l'éclair dit que sont pas les parce que les demandes de support étranger aux initier et solutions sont solutions temporaires, alors que normalement et sur la solution qui définitif donc du et pour demande demande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 qui lui-même gagne toute capacité pour le diriger, peut lui-même. Nous voulons que les ça dans la communauté internationale. Là. Donc nous, là justement, pour nous dire que oui, Haïtiens, sont capables de mettre quelques ensemble, pour que j'ai une solution à ce qui en Haïti. Oui, nous disons que ce qui se passé en Haïti, c'est un nid en termes d'insécurité que la police lui-même pas capable de régler. Seul que nous besoin que renforcer la police là que bah, aille, qu travail. Donc nous grande opportunité ça. Vous nous là, nous pour nous dire, nous des voies. nous parce que nous suspendus en Haïti et tout le côté passer Nous c'est un peuple qui est libre et nous sommes un peuple qui dédoie, nous choisir, qui plaît. Voilà. Merci c'est Tu en savais-tu aussi, aussi? Merci. C'est son sa programmation NDDH et Washington. On l'a besoin mais le temps est déjà là déjà. Je dis qu'il faut profiter de ce moment ça, pour qu'il assister avec ce moment, avec manifestation. Il y a l'autre monde que nous là, qui est là, nous est là, qui nous là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui là, qui est là, qui là, là, pour nous là, là, ça. qui là, si on a identifié, on va identifier eux-mêmes. Mais vous vous nous, vous. Temps temps, nous avons des gens qui sont là et très certainement, nous avons chance pour nous faire un parler avec eux. Et de temps en temps, mais nous, jusqu'à présent, pour gens qui ont commencé. C'est seulement l'organisation qui est là et réunion qui est Et tout le monde s'est venu, puis venir parler, très certainement venir et poter coller dans l'initiative que des étrangers mettaient avec des haïtiens yopmans, pour très certainement faire des voyous et demander à l'administration américaine pour les suspendre, supporter et... pour le premier ministre Ayel Henry. Nous rappelons que pour le Premier ministre Ayel Henry est lui-même tout bah, parle de tout. Il y a des démarches que l'a a fait beaucoup bah, des communautés internationales. Et démarche par y, lui même li, li aller dans l'autre sens.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 Le... Bon, bon, qui m'a qui m'a dit à Washington, je suis exactement tout près de la Maison Blanche, je suis dans la zone H et 16e rue, c'est là qu'il y est... a, alors bon, c'est là qu'on a été formé là, Black Lives Matter, c'est une petite place pour ça qui fait là, mais c'est chez nous là, nous venons là en attendant, et puis le, là, les expliquants fin parler, tout le monde de dire ça, on vont dire, et le groupe là pour le marché et vous le a pris le plus devant côté de nous. Donc, soit pade, go, go pour là. Coup, là, vous regardez a pas de ou un gros médicament pour regarder, qui est un et c'est la Nous allons marcher aller dans la Maison-Blanche. Et devant la Maison-Blanche, certainement, pour aller aller pour de aller. et faire passer un message. Voilà. Les gens qui ont posé des questions, nous à aux questions. Nous sommes venus dans le réunion de Ils devront courir vers moi. Et eh, bon, moi je concernant les eh, haïtiens, le oui, programme spécial que nous avons pris aux États-Unis. Et par, par contre, nous ne nous pas grand nous, dans la voie de l'Amérique. Ce n'est pas nous qui nous, nous, décider nous ne pas contre qui nous qui pris. C'est CBP qui est responsable de connaître qui nous fait rentrer aux États-Unis pour les raisons humanitaires et qui nous va fait rentrer aux États-Unis. Oui, humanitaire. Mon Dieu, mon capot disparaît. Mon cœur est Oui, comment dit-on C'est CBP qui décide qui mon qui capable d'entrer de aux États-Unis pour humanitaire. M'a pas dit mon qui sur frontière non rien. ça. Qui devons mon message pour mon frontier mon que yo ces célibataires et yo yo quoi que yo qualifie pour entre les États-Unis si que des marches tu l'as pas dans les cafés bruyos. Non, pas va capacité ça. Nous va habiller de ça pour nous faire livres. Simplement, nous connaissons que c'est qui décide qui Et c'est le CBP des organisations que ont même choisissez. Vous sélectionnez les gens qui inscrits et les gens qui sont participer à un programme et demander l'asile aux États-Unis. Mais nous ne pas, nous pour nous ne pas, nous nous ne pas,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 nous sommes là, débranchées, débranchées. Nous sommes débranchées. Nous pour débranchées. Nous sommes Nous sommes Nous Nous Nous Donc, ma bonne idée. C'est pas de que un peu de qui là. Qui, là. Thank you. Oui.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 nous avons vu non, nous des avons vu les gens nous les gens qui nous ont les les les ont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 Et tout et n'associent tout l'habileté de demander et gain le autorités beaucoup plus précis dans demander de faire mais n'importe a demander demande armée qui vous mettre l'ordre dans des ordres ça est bien facilité que gaz privé dans pompiaux pour les de continuer fonctionner et puis pour permettre que et la vie à reprendre c'était famille famille demande que et responsables yo yo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 Il n'y a aucune raison pour respecter. Voilà. Après nous jouer en là. Tout le monde qui est là, qui était branché là, qui a poussé devant là. Et pour faut commencer commencer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 Moi, ma maintenant ma, madame Douyon qui là tout là je mm, là je suis là, bah, bah, là. Donc je fait si là Oh, boule la, la boule la on vous. Dit, la boule là, on dit que là On dit que that's good. Donc, de responsable de... de... de... de... mmh. programmation RNDDH qui nous a m'été parlé de situation lui-même comme l'été elle est et raison fait que qu'il est Washington, est toujours dans Washington il est temps pour qu'il a participé dans un rassemblement de ça et que a nécessité d'ouvrir chaque des civils à lui-même, et Emmanuel là pour que je suis le lui-même et c'est eux mêmes qui je suis eux même pour être ensemble pour résoudre prise là on Emmanuel Emmanuel là bonsoir. bonsoir. bonsoir. C'est la voix d'Amérique, jean Bert Philippe. Nous quand on voit, à Washington. Nous quand on va habiter Washington. Ok, Manuel Ardin, comment?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 mais ça, mais on se il y a communauté internationale pour aider. Et il semble qu'elle demande l'envie officielle. Qui est qui que ça et faire. Je pense que nous besoin d'aide. Mais pas nécessairement. Intervention entre pas aider les pour pour Est-ce que j'aime vous et vous et vous et a et vous et vous et vous et vous et de et vous vous et vous et vous et vous vous et vous Son seul blindé vous et vous et vous vous et vous vous voulez vous sortir là? et puis et vous vous et et et vous c'est bien que la fédération est une bonne chose. Nous sommes dans le nous sommes les nous sommes le nous sommes dans le nous sommes dans le nous sommes dans dans nous le nous ministère, nous besoin nous nous nous voilà, Emmanuel Douillon, d'abord d'avis du bonestime. Merci à vous. D'accord, on a pris encore D'accord, ok. Voilà, c'était Emmanuel Douillon qui a parlé avec nous. Et il était certainement tapé nous lui-même tout. Et salé, qui a le web à eux lui-même, et pas quoi que ce soit l'intervention et militaire qui est importante pour. Et, mais voilà, c'est comme ça que ça va même difficile les gens événements, non-événements, une donc tout est là pour de la balle. Voilà, et nous toujours et, sous place là, on a chercher quelle mesure nous rencontrer avec des... avec des...